Cette commande de 100 véhicules est une très bonne nouvelle puisque ça permet de réduire massivement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'un camion électrique permet de réduire de 90% les émissions de CO2 par rapport à son homologue diesel. Cette démarche s'inscrit dans les objectifs fixés par les accords de Paris qui demandent une neutralité carbone à horizon 2050. Au-delà de l'enjeu global du réchauffement climatique, les camions électriques répondent également à l'enjeu plus local des zones à faible émission, les ZFE. Les ZFE visent à améliorer la qualité de l'air dans les grandes agglomérations. Aussi, avec nos camions électriques, en plus de réduire nos gaz à effet de serre, on améliore la qualité de l'air dans les grandes villes en réduisant les particules fines. Cela contribue au bien-être de nos conductrices et de nos conducteurs sur ce point, leurs retours sont unanimes, le confort de conduite est inégalé.